En contrepartie, les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux ben, sont appelés à s'engager à verser pour les 100 km que je fais par mois, 100 dirhams. Ça me permet de joindre l'utile à l'agréable parce que si je prends un engagement, il faut que je le tienne. et En plus, moi, ça me permet de, de garder la forme. Donc, c'était le meilleur moyen pour que tout le monde, finalement, s'y retrouve et que je continue à faire du sport et en même temps à défendre l'image et les actions de Claire Maroc. 100 km par mois. Euh, dédié à, à Caire et en contrepartie les internautes euh, euh, qui nous suivent sur les réseaux sociaux ben, sont appelés à s'engager à verser pour euh, les 100 km que je fais par mois, 100 dirhams euh, par mois sur, euh, sur une année. Ça fait une moyenne de 100 km et un minimum de 100 km par, euh, par mois. Ça fait déjà euh, plus de 400 km depuis que l'opération a été lancée et ça continue jusqu'au prochain ramadan Merci à vous